Bonjour à toutes et tous. Dans la vidéo qui va suivre, pas d'effets spéciaux, personne ne crie, aucun montage ultra-vitaminé. Il s'agit simplement d'une conférence organisée par l'Université populaire des Ardennes, dans laquelle j'ai eu le plaisir d'intervenir en tant que spécialiste des mobilités durables et de l'urbanisme durable, mais aussi en tant que président de l'association Moins Vite, qui plaide justement pour un ralentissement de la société, et donc contre tous ces effets surexcitants, Bon visionnage. Je suis donc Ludovic Bu et je suis consultant sur les questions de mobilité et d'urbanisme durable. Euh, je me permets de donner mon avis depuis six ans maintenant. Euh, enfin, je je, je l'ai fait avant, notamment en publiant un livre sur la question des, des transports, mais il y a une dizaine d'années maintenant. Mais depuis six ans, je fais consultant euh, et je me permets de donner mon avis en consultant à d'autres, en disant « ce serait bien que vous fassiez ci ou ça ». Simplement parce que j'ai d'abord commencé par créer des sociétés de services autour du covoiturage, autour de la mobilité inclusive, autour de l'autopartage, autour de la location de voitures entre particuliers. Et j'ai donc une expertise sur la manière dont on peut à la fois rendre des services et des, de mobilité, offrir de la mobilité durable, et à la fois sur comment, puisque j'ai travaillé avec de nombreuses collectivités, et de nombreux acteurs privés, à la fois sur des plans de mobilité et sur des plans de déplacement d'entreprise. Donc à la fois sur comment est-ce qu'on peut améliorer les déplacements des salariés, des élèves, des étudiants, des personnes retraitées, des chercheurs d'emploi, etc., etc. Je suis également président d'une association qui s'appelle Moins Vite, qui existe maintenant depuis 12 ans et dont l'objectif est de montrer que notre société va trop vite et Notamment en matière de mobilité, pas que dans ce domaine-là, mais en matière de mobilité, il y en a deux exemples qui sont flagrants à mes yeux. Le premier, c'est que depuis 40 ans, la quantité de déplacements que nous effectuons par jour en moyenne est restée entre 3 et 4. Elle est à 3,6, 3,7. La, la, la, la, la durée que nous accordons à ces déplacements est grosso modo toujours d'environ de 45 minutes en moyenne pour le, le, la France à l'exception de l'île de France où c'est une heure et quart euh, mais voilà, ce n'est pas des, des, des durées qui ont euh, évolué en 40 ans et la seule chose qui a évolué en 40 ans et qui a très fortement évolué en 40 ans c'est les distances que nous parcourons on est passé de 17 km par jour à 25 km par jour et donc cette augmentation eh bien, elle est liée puisque c'est dans le même temps et pour le même nombre de déplacements elle est liée à un facteur qui est la vitesse à laquelle on peut se déplacer. Et cette vitesse, elle est très énergivore, euh, et elle est très consommatrice de territoire également, puisqu'il faut évidemment, pour qu'on puisse se déplacer plus vite, bah, il faut des véhicules qui vont vite, mais il faut aussi des infrastructures qui permettent d'aller vite. Et donc, en 40 ans, on a construit énormément de routes, de euh, voies de chemin de fer rapides, euh, d'aéroports, euh, etc. Et donc, c'est... Ce phénomène-là, c'est un phénomène qui pose un triple problème. Un problème donc de consommation du territoire et de ressources naturelles. Un problème d'épuisement de ceux qui parcourent ces distances, puisque c'est une moyenne. Donc Ça veut dire qu'il y a quelques franges de la population qui parcourent 30-40 km par jour pour leur déplacement. Et puis, ça pose un problème climatique, évidemment, puisque malheureusement, nos modes de déplacement, qu'ils soient en voiture, qu'ils soient en camion, qu'ils soient en avion, et même dans une certaine mesure en train, sont consommateurs d'énergie et émetteurs de CO2. Et donc la question climatique que maintenant tout le monde semble avoir aux lèvres et en tête est évidemment très fortement impactée par l'augmentation des distances que nous parcourons. Un deuxième chiffre pour vous donner l'état des choses. On est passé de 5 millions de véhicules individuels en 1960 à 35 millions de véhicules individuels aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a fait x7, alors que dans le même temps, on est passé d'une population qui est, pardon, on a augmenté la population seulement de 1,6 fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les gens en âge de conduire ont un véhicule à leur disposition, certains en ont même deux, voire trois, parce que dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue que seulement 10, euh, oui, 19% des foyers, c'est-à-dire presque 20% des foyers, n'ont pas de voitures et de véhicules individuels, de véhicules motorisés. Et donc, il faut garder en tête que 20% de la population n'a pas de voiture et que pourtant, quasiment toutes les politiques publiques sont orientées vers la voiture et donc sont orientées pour les 80% restants. C'est un sujet tout à fait important à mes yeux. C'est que c'est un quatrième problème, en fait, c'est que cette mobilité qui est portée sur la vitesse, eh bien, en fait, elle se fait au détriment de ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à cette vitesse. Je ne parle même pas de l'accès au TGV et de ses tarifs et prohibitif et donc on a une société qui se disloque entre ceux qui ont accès à la vitesse et ceux qui n'y ont pas accès le deuxième exemple quant à la vitesse c'est le fait qu'on doit être via des téléphones dits intelligents, connectés en permanence joignables en permanence, recevant des mails en permanence et y répondant évidemment et ce facteur là est un facteur à la fois d'impatience de, de, c'est qu'on retrouve par exemple pour le stationnement on ne peut pas supporter l'idée de chercher une place de stationnement plus de 30 secondes euh, bah, ça se retrouve sur beaucoup de choses. On ne peut pas supporter l'idée de recevoir un livre qu'on commande plus que 24 heures après l'avoir commandé. Euh, on ne peut pas supporter, etc., etc. Et donc, ça provoque une, un, un, un très grand nombre de, de, de, de cas d'embolie. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, la presse s'émouvait, elle dit c'est super, on n'a jamais vendu autant de véhicules utilitaires que l'année dernière en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a, l'année dernière, c'est 400 000 ventes. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de véhicules de livraison sur nos routes et donc de consommation d'énergie, là encore, et donc de euh, pollution et d'embouteillage liés à euh, ces mobilités. Et donc, la, la, la, la question de la vitesse, elle est prégnante, elle est vraiment très importante à garder en tête et, et, et elle provoque euh, notamment le, le fait qu'on est encouragé à travers les politiques publiques et à travers euh, les politiques commerciales type on veut livrer en moins de deux heures ou livrer en moins de 24 heures sur des produits dont globalement on pourrait attendre 3, 4, 5 jours, voire plus, ça provoque la société dans laquelle on est avec de plus en plus de distance, de plus en plus de fatigue, de plus en plus d'isolement. Et le mouvement des gilets jaunes de l'année dernière, à mon sens, n'est pas complètement étranger à ces facteurs, puisque ce sont essentiellement des gens qui, à un moment donné, ont exprimé leur ras-le-bol d'être pris à la gorge à la fois par le coût de ces déplacements, mais aussi, on se rendu compte plus tard, par la fatigue et par l'isolement que cela provoquait chez eux. Et donc justement, la question de, de, du sujet d'aujourd'hui, c'est la mobilité en 2050. Alors pourquoi 2050 ben D'abord parce que c'est un cap qui est très régulièrement cité. Dans le cas des, des, des problèmes climatiques, on se fixe des objectifs à 2050 d'être un pays neutre en carbone ou d'être avec des pollutions qui ont diminué. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que la mobilité et les transports, c'est le seul secteur qui continue à augmenter ce qu'on appelle la contribution carbone, c'est-à-dire en fait ces émissions de carbone, c'est le seul secteur hein, qui continue à augmenter. Là où tous les autres, y compris l'industrie, y compris le chauffage, qu'on prend souvent du doigt lorsqu'il y a des pics de pollution, eux ont diminué, pas suffisamment mais ils ont diminué leur contribution carbone. Et donc, 2050, c'est d'abord une question climatique, et ensuite, enfin parallèlement, une question tout simplement de calendrier. On est à quelques mois ou quelques semaines des élections municipales. Or, les gens que nous allons élire dans quelques semaines et dans quelques mois sont des gens qui, globalement, vont prendre des décisions qui vont avoir un impact au-delà de 2050, mais en tout cas assurément jusqu'à 2050, tout simplement parce que quand on fait une infrastructure dans une collectivité, lorsqu'on détermine une route, lorsqu'on trace une ligne de chemin de fer, lorsqu'on décide de faire un quartier nouveau, lorsqu'on décide de faire une zone commerciale, en fait on s'inscrit dans des temporalités qui sont de l'ordre de 30 à 80 ans. Il est assez rare qu'un bâtiment qu'on construit aille au-delà de 150 ans par exemple, à l'exception évidemment des cathédrales et de quelques monuments de cet ordre-là, mais globalement nos équipements sont destinés à durer une centaine d'années. Et donc, ce que nous allons décider aujourd'hui, en 2020, eh bien, aura un impact majeur en 2050. Et voilà, c'est pour cette raison que nous avons décidé d'avoir de de, comme intitulé la mobilité en 2050. Autre question, c'est tout simplement, les gens qui sont nos enfants aujourd'hui, et moi j'ai deux enfants en bas âge dans mon foyer, enfin, qui sont mes enfants, et eh bien c'est eux qui seront les adultes de 2050 en gros, ils auront 35 ans, 40 ans, et donc... C'est le monde qu'on va leur livrer. En fait, on est en train de construire aujourd'hui. Et donc, c'est important, je pense, que dans le cadre des élections municipales de, bah, donc du 15 mars et du 22 mars, on est en tête le fait que ce que nous allons décider aujourd'hui et les gens que nous allons porter au pouvoir sont ceux qui vont dessiner la ville dans laquelle nous allons vieillir, en tout cas pour les gens de mon âge, et dans lesquels nos enfants vont être des adultes et à leur tour avoir à gérer les problématiques que nous leur laisserons en héritage. Alors justement, les municipales, la question, elle est majeure. Aujourd'hui, on a, moi je parcours un peu toute la France, parce que j'ai des clients un peu partout en France, et partout en France, les débats sur les municipales consistent à dire « on rase gratis, demain tout sera formidable, et il y aura plus ». Grosso modo, tout le monde promet plus de places de stationnement. Enfin, tout le monde, à l'exception de quelques parties, dont les écologistes. Euh, Quelquefois, euh, d'autres parties n'ont pas des positions de ce type. Mais enfin, grosso modo, euh, euh, les élus continuent à être emprunts de l'idée qu'il faut du stationnement partout, notamment parce que les citoyens les plus revendicatifs sont une partie, en grande partie les commerçants qui sont persuadés que sans parking, pas de business, ce qui est une erreur fondamentale je vais y revenir, et les habitants ou les, les, les, les usagers de la ville qui disent ben « moi je ne peux pas me garer à 200 mètres de là où je vais, ça n'est pas envisageable. Et puis je ne peux pas passer trois minutes à chercher une place de parking, ça n'est pas envisageable. » Et donc il y a deux débats en ce moment que, que je vois un petit peu à travers les programmes qui me sont envoyés ou les questions qui me sont posées par mes interlocuteurs un peu partout en France, et notamment dans les villes moyennes ou dans les villes en deçà de 100 000 habitants, c'est la question du stationnement et euh, chaque candidat, il va de sa promesse d'agrandir le stationnement, de rendre le stationnement gratuit, d'augmenter le nombre de places de stationnement, de construire un parking, etc. etc. Ce qui va complètement à l'encontre des enjeux climatiques et à l'encontre enjeu, à, à, à des enjeux de mobilité et de fluidité du trafic, tout simplement parce que plus vous créez de places de parking, plus les gens se disent bah, « je peux aller jusqu'au bout de mon trajet, au, min, au mètre près pour me stationner », et donc c'est extrêmement frustrant de se dire bah, « je dois aller à 200 mètres pour me stationner ». Et l'autre thématique, c'est la, la gratuité des transports en commun. Alors, chaque, depuis la mode a été lancée il y a quelques années à Aubagne. Elle a été relayée récemment à Niort et à Dunkerque, pour des raisons tout à fait différentes d'ailleurs, selon les villes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, je vois un peu partout fleurir des promesses de transports gratuits pour tous. Et alors, je voulais revenir sur ces, sur ces, ces gratuités, ces promesses, c'est toujours plus en réalité c'est que c'est le fruit du XXe siècle. C'est quelque chose de complètement dépassé. Complètement dépassé parce qu'il y a deux problématiques. La première, c'est que, je le disais tout à l'heure, 20% des foyers n'ont pas de voiture, et lorsqu'on développe du stationnement avec les deniers publics, eh en réalité, on favorise ceux qui ont déjà accès à la facilité de déplacement qu'est la voiture, que représente la voiture. Et donc, on fait une politique qui continue à favoriser les plus favorisés au lieu de s'intéresser aux défavorisés et de rééquilibrer les, les, les capacités à se déplacer entre les citoyens et puis euh, la, la, la deuxième chose c'est que même avec les transports gratuits souvent on nous dit que les transports gratuits c'est pour favoriser les plus, euh, les plus démunis en réalité, et pour avoir travaillé sur le sujet depuis plus de dix ans ce qu'on appelle la mobilité inclusive c'est-à-dire la mobilité qui consiste à s'intéresser à ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou qui ont du mal à se déplacer elle ne passe pas par forcément la gratuité évidemment une tarification, la gratuité globale. Évidemment, une tarification dédiée aux gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer est la bienvenue. Mais pour autant, elle ne suffit pas. En réalité, lorsque vous avez du mal à lire, par exemple, eh bien, prendre les transports en commun est extrêmement compliqué parce que les tables d'horaire, quand elles existent, les plans, lorsqu'ils sont accessibles, lorsqu'ils sont disponibles, notamment aux arrêts de bus, etc., c'est très compliqué à appréhender. Se repérer dans l'espace n'est pas une chose simple et donc, en réalité, lorsqu'on fait la gratuité des transports, comme on le fait dans, dans les différentes villes que j'ai citées et d'autres, eh bien, en réalité, elle, elle ne vient pas aider, s'il si n'y a pas de système d'accompagnement en parallèle, elle ne vient pas aider les plus démunis. Elle vient permettre à ceux qui, déjà aujourd'hui, se déplacent via les transports en commun, euh, et une part supplémentaire de, de, de personnes, une toute petite part d'automobilistes qui abandonnent leur, leur voiture pour les trajets offerts par les transports en commun, une part de cyclistes, une part de marcheurs, une part de piétons qui se retrouvent dans les transports en commun parce qu'il y a un effet d'aubaine, un effet d'opportunité qui bah, est assez gratuit, c'est là, donc je vais l'utiliser. Mais en réalité, la vraie question n'est pas la question de la gratuité, la gratuité c'est la question de l'attractivité. Comment des transports en commun peuvent-ils prendre la place de la voiture ou en tout cas offrir une vraie alternative à la voiture individuelle C'est tout simplement en ayant une offre de qualité. Et donc la question... En prenant l'exemple de Lyon, Lyon c'est la ville de France où les transports en commun coûtent le plus cher. Et pourtant, tous les ans, parce que l'offre est extrêmement fréquente, parce que le territoire est très bien maillé et il y a des bus et des trams et des trollets dans tous les sens, parce que la, la, la, la cartographie a été faite de manière très travaillée et très lisible, eh bien, la fréquentation augmente tous les ans, malgré le prix le plus cher de France. Donc ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'attractivité, de qualité de l'offre et de facilité d'usage il faut en quelque sorte penser qu'on a tous une auto dans la tête et que même si on ne possède pas une auto, on réfléchit toujours en se disant, ben, si j'avais une voiture, je ferais comme ça. Et donc, j'attends à peu près la même chose si je n'étais pas en voiture, puisque je ne serais pas en voiture. Et donc, la question des transports en commun gratuits, en fait, pour moi, est plutôt une question de est-ce que ça serait si confortable, aussi confortable, si je, faisais le transport, si je faisais mon déplacement en transport que si je le faisais en voiture Et puis, euh, la, la, la dernière chose, c'est que, je le disais en introduction, la problématique majeure, c'est la question climatique. Il y a une question sociale que je viens d'aborder, mais il y a une question climatique. Or, aujourd'hui, pour résoudre la question climatique, on voit bien que le développement des transports en commun, en soi, n'est pas une solution. Parce que depuis 1995, grosso modo 2000 éventuellement, qui est le moment du virage, du basculement entre la politique « tout voiture » vers une politique où on développe les transports en commun, et bien depuis lors, les quantités de déplacements et les distances parcourues n'ont cessé d'augmenter. La quantité de gens qui se déplacent, la quantité de distances parcourues, et ça, n'a cessé d'augmenter. Et donc, les transports en commun n'ont finalement qu'un résultat, qui en soi peut être tout à fait acceptable et positif, mais ça n'a qu'un résultat qui est qu'on a permis à des gens qui n'étaient pas motorisés, de le devenir et donc de se déplacer plus. Alors, je disais, la question des transports en commun, elle est aussi la question de l'augmentation des distances. Le fait qu'on ait plus de gens qui se déplacent sur de plus grandes distances, que ce soit en voiture, que ce soit en TGV, j'ai été par exemple frappé par le fait qu'il y a 1000 personnes qui tous les jours vont du Mans à Paris pour aller au travail en TGV, c'est-à-dire qui parcourent... Des centaines de kilomètres pour aller au travail, c'est complètement aberrant d'un point de vue usage du territoire et consommation énergétique. Et fatigue aussi, parce que c'est une heure dans chaque sens, plus éventuellement les transports de chez eux jusqu'à la gare et de leur gare de destination jusqu'à leur lieu de travail. Et donc c'est un facteur d'épuisement. Alors évidemment, ils y vont peut-être pour de très bonnes raisons, mais c'est quand même quelque chose de complètement fou d'un point de vue humain, d'un point de vue fatigue, d'un point de vue usage du territoire, d'un point de vue énergétique. Bref. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les transports en commun et les autres modes de déplacement viennent se substituer à la voiture plutôt que venir s'y ajouter, comme je le disais précédemment, puisque jusqu'à présent, on a constaté que plus on développait les transports en commun, plus les gens utilisaient les transports en commun, mais ça ne faisait pas diminuer la voiture, l'usage de la voiture. Et justement, on parle beaucoup de politique cyclable, et en fait, on constate à peu près la même chose, c'est-à-dire que, plus on développe les, les, les pistes cyclables, les couloirs cyclables, etc., et eh bien en fait, plus il y a de cyclistes. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la planète, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la santé des, des gens qui font du vélo, mais ce n'est pas en réalité une bonne nouvelle par rapport au report modal, parce qu'en fait, ça ne provoque que très peu d'abandon de la voiture, sauf dans un cas très particulier, euh, qui est Paris, euh, et dans d'autres cas euh, très spécifiques, qui sont euh, Nantes, Montpellier ou Strasbourg, Strasbourg étant la ville la plus cyclée et la plus cyclable probablement de France. Mais en réalité, ce n'est pas tant le, le fait qu'on a développé les infrastructures cyclables que le fait qu'on a développé simultanément des infrastructures cyclables, des infrastructures piétonnières, et notamment le centre-ville de Strasbourg où des artères entières de Paris ont été rendues piétonnes, et à Nantes c'est la même chose, à Montpellier c'est la même chose, et on a développé simultanément une offre de transport en commun très agréable et très confortable, très confortable et très cadencée, c'est-à-dire avec beaucoup d'offres, qui est le tramway dans les trois villes en question, et une redistribution des bus sur le reste du territoire en fonction, de, de pour ne pas doubler le tramway. Et donc, en réalité, la question fondamentale, c'est la question de la substitution. Comment on fait pour que, lorsqu'on développe une politique de transport en commun, lorsqu'on développe une politique de cyclable, lorsqu'on développe une politique piétonne, eh bien, il faut que ça prenne la place qui était dédiée à la voiture jusqu'alors. Il y a certaines villes dans lesquelles l'espace collectif est entre 65 et 80 consacré à la voiture, que ce soit à sa circulation ou à son stationnement. 65 à 80 de l'espace collectif est en fait réservé à un mode de déplacement individuel et à son stockage. Imaginez qu'on fasse… Moi, je suis toujours d'ailleurs très surpris, j'avais ce débat avec mes voisins dans ma précédente résidence, enfin, mon précédent lieu de résidence, les voisins disaient « oui, mais moi, je n'ai pas de place pour me garer ». Et moi, je leur disais « mais vous avez des garages ?»« Ah, vous n'avez pas de garage bah, Tant pis pour vous » C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est que la voiture est à un, un, une possession individuelle, et donc elle doit être stockée dans un lieu individuel, qui s'appelle un garage, ou qui s'appelle un parking, ou alors, éventuellement, c'est un usage individuel de l'espace collectif, et alors, dans ce cas, il faut payer une redevance comme le font les commerçants qui mettent des terrasses ou qui mettent des présentoirs sur les trottoirs, comme le font les gens qui tournent des films dans, dans, dans les villes, ils payent une redevance pour l'usage privé d'un espace collectif. Et donc, à ce titre-là, le stationnement, à mes yeux, doit toujours être payant, d'autant que le stationnement, est un mode de régula... le stationnement payant est un mode de régulation du stationnement. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, et je le vois assez régulièrement, je constate des usages de cet ordre, on peut laisser sa voiture pendant six mois sans qu'elle bouge, ça ne pose aucun problème puisque personne ne contrôle et que c'est gratuit. Le jour où ça devient payant, et même avec des tarifications différenciées très faibles pour les résidents, ou très faibles pour les usagers d'un commerce spécifique pour lesquels les gens ont besoin d'une voiture, eh bien, on a tout de suite un turnover, une régulation, une, une, un meilleur usage de l'espace collectif, et non plus, on n'insiste plus à une privatisation de l'espace collectif pour un ou deux usagers qui s'approprient en fait l'espace qui devrait être dévolu à tous. Bref, la question majeure, l'enjeu des municipales, pour y revenir, c'est la question de quelles sont les villes que nous allons construire pour 2030, 2040, 2050 Comment nous allons réguler l'usage de la ville Comment nous allons faire pour que ces villes soient résilientes, c'est-à-dire qu'elles soient adaptées à ce qui malheureusement va nous tomber sur le nez, c'est-à-dire un dérèglement climatique qui va amener à l'augmentation des températures globales de la planète, mais surtout chez nous à des pics de chaleur comme les canicules que nous avons vécues l'été dernier, plus régulières et plus élevées, et à des vents et des pluies plus régulières et euh, plus intenses. Et puis ben, la dernière chose, c'est est-ce qu'on fait une ville pour toutes et tous ou est-ce qu'on continue à favoriser ceux qui sont déjà le plus à l'aise dans les déplacements, dans l'usage de l'espace collectif, etc. Et pour ça, il y a vraiment une question d'aménagement. Je parlais de Strasbourg, de Paris et de, Lille, et de Nantes. Vraiment, Montpellier, c'est vraiment des villes qui ont décidé d'aménager l'espace collectif de sorte à permettre des usages qui ne sont pas des usages individuels où chacun prend 10 à 15 mètres carrés pour se déplacer. Et je ne parle même pas de l'augmentation de la taille de nos véhicules avec les SUV et autres voitures qui ont très fortement grossi et qui auraient plein besoin d'un petit régime pour retrouver leur ligne de jeunesse. Voilà, les, les grands enjeux des municipales pour moi c'est ça. Et dans ces grands enjeux, il y en a un qui me paraît absolument prioritaire, qui est la question de la marche à pied. On parle beaucoup de la question du développement du vélo, or le vélo en France, c'est 4% de la part modale, c'est-à-dire dans tous les modes de déplacement, le vélo représente 4%, 5%, et à Strasbourg, ça monte à 15%. Mais on reste sur des proportions qui sont assez faibles, là où et les transports en commun représentent 8 à 10%, donc c'est là aussi toujours quelque chose de très faible, comparativement à la marche, qui en 1980 représentait 60% des déplacements, et pas des distances, hein, des déplacements. C'est-à-dire que quand on va de chez soi à la boulangerie pour chercher un pain, c'est un déplacement. Lorsqu'on va au travail, c'est un déplacement. Lorsqu'on va chercher ses enfants à l'école ou qu'on les y amène, c'est deux déplacements, etc. Et donc, la marche représentait 60%, elle est elle elle diminuée jusqu'à 40%. Là où la voiture a fait l'exact euh, pas inverse, elle est passée de 40 à 60%. Et donc, la véritable question aujourd'hui, à mes yeux, c'est que la marche doit être réhabilitée elle doit être favorisée, elle doit être mise en avant comme alpha et oméga de toutes les politiques publiques, à la fois parce qu'elle est bonne pour la santé, elle est bonne pour la planète et notre environnement, c'est quand même là où nous habitons, mais à la fois parce qu'en réalité, elle est égalitaire, c'est-à-dire que 96% de la population, tout âge confondu, est en capacité de marcher. Il y a des gens qui sont malheureusement handicapés physiques et qui ont du mal à se déplacer, et des gens qui sont en incapacité temporaire de, de se déplacer. Ça, c'est les 4% qui restent. Mais même pour les personnes âgées, même pour les enfants qui sont trop petits, qui ont du mal à faire des grandes distances, eh en fait, lorsqu'on emménage une ville de sorte à ce qu'elle soit marchable, et ce que je dis est valable pour des villages, on a vu exactement, vu exactement la même chose dans des villages, à partir du moment où on dit que la voiture n'est plus l'alpha et l'oméga de la politique des transports au sein des lieux collectifs d'habitation, que ce soit les villages, les zones périurbaines ou les villes, et qu'on les repousse un petit peu à l'extérieur, des fois à 200, 300, 400 mètres de, de, des habitations et des lieux de commerce, et bien à ce moment-là, on aménage l'espace de sorte à ce que, y compris les gens qui ont du mal à marcher, arrivent à se déplacer de manière beaucoup plus fluide et sans être mis en danger en permanence. Donc la marche est pour moi le véritable objectif que doivent avoir les élus locaux et vos futurs élus et ceux que vous allez choisir, de sorte à ce que tout le monde, ou en tout cas 96% de la population, soit en capacité de se déplacer de manière égalitaire en confort, en sécurité, et dans un espace avec beaucoup moins de bruit, qui est la première pollution dont les Français se plaignent et dont ils souffrent. Euh, voilà, et donc le vélo est évidemment quelque chose de tout à fait positif, comme je le disais précédemment, mais je pense qu'on est trop obsédé par le, la, la, le développement du vélo, en oubliant qu'en réalité, la priorité, parce que ça représente déjà aujourd'hui 40% des déplacements, ça ne représente plus que 40%, mais en tout cas, ça représente 40% des déplacements, et ça représente surtout quelque chose qui ne nécessite, nécessite pas un apprentissage, Beaucoup de gens ne savent pas faire de vélo, beaucoup de gens n'ont pas de vélo, tout le monde a des jambes, tout le monde a des chaussures. Et donc, c'est beaucoup plus simple de dire à des gens bah, « vous allez marcher » et de leur donner un contexte qui est favorable à cela, plutôt que de leur dire « alors attention, vous aviez la voiture, maintenant on va changer, vous allez faire du vélo. » Ça nécessite des infrastructures en termes de stationnement, en termes de voirie, en termes d'apprentissage, qui est beaucoup plus compliqué. Et donc, la transition dont nous avons besoin, notamment la transition sociétale et la transition écologique, eh bien, elle se fera beaucoup plus facilement si on le fait avec la marche, ce qui n'empêche pas qu'on accompagne par ailleurs à une, à le développement d'une politique de vélo. Mais ça ne doit pas être la priorité à mes yeux. Enfin, une question que, que tout le monde me pose en permanence et dans une optique 2020, 2030, 2040, 2050, c'est « mais alors que devient la voiture Vous êtes contre la voiture ?» Alors je tiens à le dire, moi la première chose que j'ai Créé, c'était une structure de covoiturage. Donc, je n'ai jamais été contre la voiture. Je suis juste pour un rééquilibrage des usages, comme je le disais d'ailleurs précédemment, de sorte à ce que tout le monde puisse se déplacer et que tout le monde puisse se déplacer en ayant le bon moyen de se déplacer pour le bon usage au bon endroit. La voiture, c'est quelque chose tel qu on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec quatre places ou cinq places et un coffre immense. C'est un outil qui a été créé pour partir en vacances pour les bourgeois du, du, du, du début du XXe siècle qui étaient les seuls à posséder des voitures. Rappelez-vous que à l'époque, on se déplaçait à pied, à cheval, en vélo, éventuellement en, en, en mobilette, enfin en, en équivalent. Euh, Aujourd'hui, euh, la voiture ne. Donc, pardon. À l'époque, la voiture a été créée pour déplacer les familles nombreuses des bourgeois euh, qui partaient à leur maison de campagne en mettant les, les valises dans le coffre. Euh... Or, on a gardé ce modèle-là. Sauf qu'on est passé d'un usage qui était un usage familial à un usage qui est un usage individuel pour des distances qui, pour un tiers d'entre elles, font moins de 3 km Et donc, on déplace un objet d'une tonne, et malheureusement, ce poids a tendance à augmenter avec l'obésité dont je parlais des véhicules, pour faire quelques kilomètres. Et donc, d'un point de vue consommation de l'espace, d'un point de vue consommation énergétique, d'un point de vue logique, économique, on est sur quelque chose de complètement aberrant, et donc c'est là où je dis qu'il faut rééquilibrer et notamment garder la voiture pour deux types d'usages, trois types d'usages qui me paraissent pour le coup, les véhicules tels qu'on les connaît aujourd'hui sont faits pour ça. C'est pour faire de l'interurbain, sortir des villes, sortir des villages et pouvoir se connecter avec d'autres. C'est pour pouvoir partir en vacances, toujours, très concrètement, à partir du moment où on a deux ou trois enfants, où on est plusieurs dont une partie ne peuvent pas porter des bagages. C'est quand même l outil qui est absolument idéal pour ça. Et puis, la dernière chose, c'est la voiture partagée. Et à mon avis, les collectivités auraient plutôt tendance, enfin auraient plutôt intérêt à se plonger dans ce qu'on appelle l'autopartage et le covoiturage, c'est-à-dire d'un côté des véhicules en libre-service qui permettent à ceux qui en ont besoin de temps en temps pour des usages complètement légitimes. Lorsque... Une fois de temps en temps, on doit amener une personne malade à l'hôpital. Lorsque euh, on veut une fois de temps en temps euh, aller rendre visite à des amis qui habitent à 15, 20, 30 ou 40 km ou un peu plus, dans des villages ou dans, dans des villes qui sont difficilement joignables par le train ou le car, eh bien oui, dans ce cas, la, la voiture est, est, est complètement légitime. Lorsqu'on euh, lorsqu déménage, lorsqu'on euh, porte des paquets, lorsqu'on va à un salon professionnel avec de la documentation et un stand, dans ce cas, la, la, la voiture répond à ces usages. Mais le reste du temps, on n'a pas besoin de la posséder. Et donc, pousser à ce qu'on aille vers un modèle de voiture partagée, facilement accessible, à un coût qui peut être largement subventionné, comme on subventionne déjà la voiture individuelle via les ristournes fiscales et via la gratuité des routes, et comme on subventionne les transports en commun, puisque vous savez probablement que dans les transports en commun, on paye en réalité entre 15 et 35 du prix réel de, de, des trajets que nous parcourons. Donc on peut tout à fait imaginer un système de voitures en partage qui soit subventionné par les collectivités et qui permette d'avoir des véhicules à notre disposition lorsque nous en avons réellement besoin et lorsque la configuration de ces véhicules est adaptée à l'usage. Et puis on peut éventuellement envisager également des zones dans lesquelles seuls les véhicules, destinés, les véhicules motorisés destinés à déplacer une personne sont autorisés qu'ils soient des monoroues, qu'ils soient des trottinettes électriques, qu'ils soient des vélos à distance électrique, qu'ils soient des voitures à une place ou à deux places, euh, tout ça existe et c'est tout à fait envisageable d'imaginer de, de, de, des villes dans lesquelles on roule à 15 ou 20 ou 30 km h grand maximum euh, et dans lesquelles euh, seuls ces petits véhicules en fait, motorisés sont autorisés. Donc voilà, pas, tout ce que je viens de raconter n'est pas un, un, un monologue anti-voiture, loin de là, je, part, je travaille d'ailleurs assez régulièrement avec des gens de, issus du de, milieu d'industrie de automobile, aucun problème avec ça, ils n'ont aucun problème avec ça non plus, parce qu'ils voient bien qu'il y a une, une problématique à la fois d'usage, à la fois d'appréhension, de, de, de, à la fois de sécurité routière et à la fois climatique, on y revient euh, toujours. Et puis, euh, euh, la dernière question, c'est, OK, une fois qu'on a fait ce, ce constat du fait qu'il faut rééquilibrer l'usage, du fait qu'il faut faire les aménagements nécessaires, euh, du fait que l'attractivité des commerces de proximité ne viendra que dans des zones avec du stationnement un peu à l'écart. Euh, oui, je n'ai pas parlé de ça, mais ça me paraît... Alors, je, je reviens à ma question juste après. Très souvent, les commerçants disent « Oui, mais euh, si on n'a pas de parking juste devant notre boutique, en fait, plus de business. » C'est une erreur fondamentale. La, la, statistiquement, moi, je travaille avec des associations de commerçants au niveau national qui font des études sur le sujet. La vraie attractivité d'un commerce, c'est ce qu'il y a dans le commerce. Et Aujourd'hui, on a un problème de positionnement qui est que les commerces indépendants ou les commerces de centre-ville grosso modo offrent les mêmes produits peu ou prou que les commerces qui sont dans les zones commerciales, mais par contre, ils n'offrent plus le confort de la balade, euh, de, de, du léchage de vitrines, de la tranquillité que l'on trouve dans les, dans les zones commerciales. Regardez simplement Jusqu'à 1960-70, les centres-villes étaient quasiment piétons, il n'y avait quasiment pas de voitures à l'intérieur. Et donc, on pouvait laisser les enfants vaquer, on pouvait laisser les enfants jouer. je veux dire, Quand j'étais petit, dans les années 70, pas grand monde ne se préoccupait de comment j'allais à l'école, parce que grosso modo, il n'y avait aucun danger, ou quasiment aucun danger. Et puis, progressivement, le nombre de véhicules augmentant, la vitesse de ces véhicules augmentant, la puissance de ces véhicules augmentant, c'est devenu dangereux. Et donc, on ne laisse plus nos enfants, sauf dans les zones piétonnes, euh, courir, euh, se balader, euh, faire les fous. Et donc, au lieu de regarder les vitrines euh, et, et pouvoir discuter tranquillement en étant serein par rapport à nos enfants et par rapport à ce qui nous entoure et par rapport à nous-mêmes, notre propre sécurité, eh bien, on est tout le temps attentif à faire attention à ce qu'ils aillent pas sur la route, à ce qu'il n'y ait pas de voiture, à ce qu'on traverse aux bons endroits, et malgré tout, on est toujours en danger. Or, dans les galeries commerciales, c'est exactement l'inverse. En réalité, on se gare à 200 mètres sur un parking immense qui est dédié que à ça, et une fois qu'on est dans la galerie commerciale, eh en fait, c'est une sorte de centre-ville, de zone piétonne en tout cas, dans laquelle tout d'un coup, il y a les commerces qu'il faut, plein. Il y a des zones pour que les enfants puissent jouer. Il y a des cafés dans lesquels on peut s'arrêter. Il y a toujours le beau temps parce qu'il y a un toit. Il y a souvent de la musique insipide, mais ça c'est mes coups personnels. Et en fait, en réalité, on a recréé à l'extérieur des villes des centres-villes. Et donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos centres-villes redeviennent des centres-villes, et pas juste des rues dans lesquelles il y a des commerces, et pas des routes dans lesquelles, sur lesquelles, au bord desquelles il y a des commerces. Et donc, la question de la piétonnisation, c'est la question fondamentale pour relancer le commerce. La deuxième question, c'est quand même comment est-ce qu'on y arrive Et là, on revient à la question de mettre des transports en commun, de mettre des bicyclables, de mettre des trottoirs, de mettre des routes agréables, et éventuellement du stationnement en dehors de ces zones piétonnes. Bref, je reviens à la question c'est La question de, bon, ok, une fois qu'on a fait ce constat, euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, chacun, individuellement Alors, moi, j'ai trois, trois euh, axes à proposer à, à tout un chacun. Le premier, c'est de se poser les questions de ses propres pratiques. Euh, on peut commencer tout simplement par faire un diagnostic. Combien de fois je me déplace Où est-ce que je vais euh, Quels sont les moyens que j'utilise Pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, noter euh, les différents déplacements qu'on fait et se dire, bah ben, voilà, est-ce que, euh, voilà ce que je fais. Voilà, c'est la cartographie. La deuxième étape, c'est de se dire, bon, alors très bien, maintenant que j'ai fait ça, soit je fais tout seul, soit je vais demander conseil, notamment à des agences de mobilité ou à des autorités, il y a plein d'agences de, de, de, locales d'énergie, etc., qui ont de, ce type de service, c'est comment est-ce que je pourrais faire autrement Pas forcément tout. On n'est pas obligé d'abandonner absolument tout du jour au lendemain et de, de changer radicalement du jour au lendemain. Mais juste de voir, est-ce que par hasard, je ne pourrais pas aller à pied à tel endroit ou à vélo à tel endroit ou en transport en commun à tel endroit là où je le faisais précédemment en voiture et Une fois qu'on a fait ce diagnostic, eh bien moi, je vous invite à essayer. Euh, essayez pour une durée. Vous vous engagez vis-à-vis de vous-même pour un mois, un mois et demi, deux mois. Et puis, vous verrez bien, si c'est insupportable au bout de deux mois, ben revenez à vos anciennes habitudes. Tant pis, c'est que la, la, la, la solution ne, vous, ne répond pas à vos besoins. Vous avez testé, vous avez essayé, ça ne marche pas. Bon. Euh, mais vous verrez qu'en fait, il y a plein de choses que vous allez découvrir et notamment une chose que les gens qui étaient tout le temps en voiture découvrent d'un coup, c'est que quand on est à pied ou à vélo, on voit, même en transport en commun, on voit notre environnement tout à fait différemment. Tout d'un coup, on voit des gens. Tout d'un coup, on voit des commerces qu'on ne connaissait pas. Tout d'un coup, on prend le temps. Éventuellement, on a le temps de lire lorsqu'on est dans le train, par exemple. Euh, tout d'un coup, on rencontre des gens qu'on ne rencontrait pas. Euh, et on, on peut éventuellement faire des connaissances comme ça parce qu'on est toujours dans le même bus, aux mêmes horaires avec les mêmes personnes. Et puis, il ben, y a des gens qui sympathisent. J'ai même vu dans des TER des gens qui jouaient aux cartes. Et quand je leur ai demandé euh, comment ils s'étaient rencontrés, ils disent, bah on s'est re retrouvés pendant des mois dans le même train, on a fini par se dire bonjour et puis on a fini par sympathiser. » Ça, en voiture, c'est complètement impossible, sauf à faire du covoiturage tous les jours, euh, éventuellement. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh parlez-en autour de vous, partagez votre expérience. Et donc, vous verrez que vos choix individuels, votre propre expérience, c'est un peu comme si vous étiez le trip advisor de, euh, des, des, des, des hôtels, mais pour les déplacements, il n'y a rien de mieux que de dire à vos amis ce que vous avez vécu. Pas de leur donner des leçons de morale, pas de leur dire tu dois absolument faire ça, mais de dire moi j'ai fait ce truc-là, ça marche pour moi, c'est sympa. Voilà pourquoi c'est sympa. Voilà pourquoi ça répond à la problématique. Donc ça c'est le premier choix, c'est de se poser des questions individuelles et éventuellement de faire des choix individuels également. Je prends, alors là pour le coup, ma propre expérience, et je la partage avec vous, avec mon épouse, on a décidé de quitter une zone périurbaine, ou en tout cas de première couronne, pour venir se, se, se, se réhabiter en centre-ville. On paye un petit peu moins cher, mais on a une surface un peu moins grande. Mais on a aujourd'hui accès à beaucoup plus de choses que ceux à quoi nous avions accès précédemment. Et on peut aller à pied à l'école et avec nos enfants, enfin, amener nos enfants à l'école à pied. Ma femme peut aller à son travail à pied. Moi, je travaille à domicile, donc la question ne s'est jamais posée. Et la, la façon enfin, dont je vais chez mes clients, évidemment. Et nous n'avons plus de voiture. Enfin, nous n'en avons jamais eu, d'ailleurs. Nous n'avons pas de voiture et donc c'est un choix que nous avons fait c'est-à-dire que nous avons décidé que les, 5, les 4, 5, 6 000 euros que met chacun, tout un chacun dans sa voiture chaque année et eh bien nous on les consacre à nos loisirs à des vacances, à mettre de l'argent de côté et c'est un choix, voilà je ne dis pas que tout le monde peut le faire, je dis juste que nous l'avons fait et que c'est possible de vivre ainsi notamment parce que les quelques fois dans l'année où on a besoin d'une voiture, on en loue une on emprunte celle des voisins éventuellement quand il y a une urgence parce qu'on est en bon terme avec nos voisins mais voilà, il y a toujours une manière de, de, de, de faire des choix, et peut-être que ce choix que nous avons fait, nous, ne s'applique pas à, chacun des, à chacune des personnes, mais c'est une possibilité. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est les choix de consommation. Là encore, ce sont des choix individuels. Aller au supermarché plutôt qu'aller à la supérette ou à l'épicerie de son quartier ou au marché, c'est un choix. Alors C'est un choix économique, évidemment. Aller au supermarché, ça coûte souvent moins cher, pas toujours, il faut se méfier. Euh, je me suis amusé à faire des comparatifs de prix et il y a des surprises euh, mais c'est aussi un choix de société c'est-à-dire que lorsqu'on va dans l'hypermarché dans qui est en périphérie de la ville et qu'ensuite on se plaint du fait que les commerces de centre-ville ferment les uns après les autres et eh bien on est sur une dissonance c'est-à-dire qu'on dit je veux ça mais je fais le contraire et, et là euh, par exemple je, je, je, je, je me suis attristé de voir qu'aujourd'hui euh, Toyota a annoncé qu'ils allaient faire, créer ils allaient, renforcer leur usine dans le nord de la France en y faisant des SUV pour la ville. Alors SUV, ça veut dire Sports Utility Vehicles, c'est-à-dire des véhicules destinés au sport pour la ville. Ça veut dire quoi Ça veut dire des voitures plus grandes, plus puissantes, plus polluantes, qu'on va mettre dans nos villes. C'est ça que nous voulons Moi, non. Concert de louanges des politiques locaux qui disent « c'est génial, ça fait de l'emploi ». Oui, ok, ça fait de l'emploi, mais ça va faire des villes dans lesquels nos enfants, dans lesquels nos personnes âgées, dans lesquels nous-mêmes adultes ne serons pas à l'aise et dans lesquels nos commerces vont fermer En quoi faut-il se réjouir d'une telle nouvelle Eh bien, les choix de consommation, ils sont justement à ce niveau-là. Si vous avez besoin absolument d'une voiture et que vous en achetez une, n'achetez pas un SUV, achetez une voiture qui correspond à vos besoins et pas à l'image de ce que la publicité vous dit euh, avoir, selon la, la publicité vous dit avoir besoin. Acheter éventuellement un véhicule plus un abonnement à l'autopartage là où ça existe. N'hésitez pas à louer des voitures pour faire la variable d'ajustement. N'hésitez pas à prendre des taxis ou à des VTC. Tout ça est vraiment des questions de choix de consommation individuelle. Et puis la dernière chose, tout de même, c'est de choisir des politiques qui ont une vraie vision pour leur ville, pas juste des gens qui sont là pour faire des promesses intenables par ailleurs, sauf au prix du dérèglement climatique mais faites le choix de gens qui ont des visions pour leur ville, qui ont des préoccupations avec, euh, de, sociales, notamment euh, des questions de redistribution pour que le territoire soit accessible à tous et toutes. Euh, J'insiste sur la dimension toute, parce que les villes sont dessinées par des hommes pour les hommes, et donc il y a aussi une dimension euh, genrée de, de, de la question. Et donc, euh, ben, les 15 et 22 mars, par exemple, l'année prochaine, lorsqu'il y aura les élections régionales, euh, puisque le, les régions sont aujourd'hui les organisateurs les autorités organisatrices des mobilités à l'échelle régionale, ce sont les régions. Donc, l'année prochaine, nous allons choisir des conseillers et des conseillères régionaux qui auront en charge le fait d'organiser les transports et les déplacements sur les mobilités sur l'ensemble du territoire régional. Et donc, cette année comme l'année prochaine, en fait, ce sont des grands rendez-vous sur les questions de mobilité, d'urbanisme, de déplacement. Et donc, ben voilà, moi, si j'ai un conseil, un troisième conseil à vous donner sur ce que vous pouvez faire chacun individuellement, c'est de choisir les gens qui sont porteurs d'une vision proche de la mienne. Voilà, cette conférence est désormais terminée. Vous pouvez la commenter sur les réseaux sociaux ou directement sur ce site. Et si vous souhaitez que je vienne faire une conférence équivalente sur un sujet proche ou par visio ou en présentiel en fonction des circonstances sanitaires, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur ludovicbu.com. À très bientôt sur d'autres vidéos.